Ah, je ne sais pas comment, parce que je suis tout à l'heure ici, il y a un temps, je ne te suis de pas pour moi. Tu tout à l'heure à propos de la situation de maman, tu sais passer par la voie ici, il est c'est pas une voie qui tu sais est un peu, c'est pour que ça, tu vois. Donc j'aimerais qu'on t'aider une solution de mieux que ça. Tu venais tout à l'heure à propos de la santé de maman, moi en tout cas je ne suis pas d'accord pour moi, tu vois que tu passes par la voie illégale. tu sais passer par la voie illégale, gars, c'est pas une bonne chose aussi. Moi, je suis pour tout ce que tu m'as dit, mais dans les appareils de la dev, moi je ne peux pas rester comme ça. Moi, je... Même si c'est pour risquer ma peau, pour mourir, tout ça, moi je suis pas pour ça. Parce que depuis que je vais voir les gens pour le papier, mais rien, ne sort, on me, on me dit des... la vie va rester maintenant ma et mourir comme ça. Non, il faut que je.. Bon, que je passer ouais, passez aussi par la voie illégale, c'est dangereux, c'est encore hein, un grand risque. Un grand risque pour moi, on pourra peut-être vous perdre vous deux. Franchement, je ne suis pas d'accord pour ça. Voilà. Bon, On ne peut pas rester, ça fait des traditions, elle va rester Attends, mais... comme ça. Bon, moi je suis prêt. Y... Ok, bon, bon. combien de temps la vie et va acheter des feuilles, de n'importe où. Non, moi je pense que la solution c'est de partir parce que la médecine a dit que le médicament doit se trouver en Belgique. Pour un parti de base, moi je vais passer. Je vais passer parce que non. Je ne peux pas laisser la vie de mourir comme ça. D'abord, avant de prendre une décision, il faut passer à plusieurs, hein, à plusieurs euh, choses. Exemple, tu es parti. Il y a un problème d'abord des d'avoir des, des, des visas, hein, des billets d'avion, tout ça. Hein, comment tu vas où oh, on va quitter hein, avec toutes ces sommes-là pour acheter un billet d'avion, et d'avoir comment faire comment faire d'avoir pour avoir un visa C'est ça en ce moment les ambassades, si tu l'as passé des de berger, ils ont maintenant tout compliqué pour nous maintenant. Je, je, je, je suis allé me renseigner que partout, je suis parti à taper pour l'ambassade, tout et tout c'est tout ce qu'on m'a dit c'est compliqué si je reste si je reste là en train de les attendre on va mourir mon foi il faut que je bouge hein? je suis allé voir euh, des affiches même j'ai vu comment c'est compliqué à tout papier on ne t'a pas dit tout de papier je, je t'assure que si j'ai pu rester ici pour attendre tout un mouvement bizarre parce que qu'on l'avait va mourir non, je suis pas suis pas resté l'a vie mourir comme ça je suis pas resté comme ça incapable de parti, je veux partir, partir. Je dois partir. Non, voilà, je veux partir. Je veux partir. Comme je, je te l'ai dit, je veux partir. Voilà. J'ai pris la décision finale, je veux partir. Bon. Je, je, je dois partir. Je pense que c'est vraiment.